Salut et bienvenue dans ce petit tuto Inkscape. on va voir comment réaliser une pièce pour une fusée. C'est une demande qui m'a été faite et je vais donc y répondre tout de suite. Donc c'est assez facile, il faut donc des objets relativement simples, c'est à dire des cercles ici et des petits carrés qu'on va disposer correctement. Et après on va utiliser ici les effets de chemin pour faire des divisions et des exclusions. Je crois que les divisions il n'y en aura peut-être pas mais bon. Allez c'est parti, on va ouvrir donc un nouveau euh, document. On va importer le fichier modèle, donc fichier importé, donc le fichier modèle il est ici, je fais ouvrir, voilà, je l'incorpore. Voilà, sur un petit euh, logiciel qui s'appelle euh, LibreOffice, donc j'ai différentes mesures, donc je vais les copier, donc CTRL-C, je retourne ici dans, dans Inkscape, je vais sélectionner l'outil texte. Je vais cliquer ici et je vais faire CTRL V de façon à, voilà, à avoir tous les, les paramètres euh, sous les yeux. Voilà, je dézoome. Euh, ceci étant fait, je vais sélectionner ici l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc je clique dessus, je mets à peu près au milieu là. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL et sur SHIFT de façon à augmenter ou diminuer la, la taille du cercle par rapport à son centre. Voilà, comme ceci à peu près. Alors je vois que le diamètre interne il fait 32 mm. Alors très bien. Donc, on va rentrer les bonnes valeurs. Donc, pour cela, je vais sélectionner l'outil euh, Sélectionner et transformer des objets, F1 le raccourci. Donc, là, on voit que les valeurs ne sont pas bonnes. Donc, je vais verrouiller tout ça et je vais mettre 32. De façon à ce que 32 mm soit euh, donc sur la longueur et sur la hauteur. Je vais replacer ça correctement. Je vais réduire un petit peu la taille de mon modèle. Donc, pour cela, je clique dessus. J'ai les petites flèches de redimensionnement. J'appuie sur CTRL SHIFT. Je clique ici sur la flèche et je réduis voilà ce qui me permet d'avoir à peu près euh, la bonne mesure euh, par contre là je vais mettre un, un contour donc je vais supprimer le fond je clique ici sur la croix et je vais mettre un contour rouge donc j'appuie sur shift et sur la couleur rouge alors la couleur rouge voilà c'est plutôt ça donc je zoome je clique sur la molette de la souris où je peux faire plus et moins de mon clavier numérique Également pour changer les couleurs, on peut aller dans euh, ici, en cliquant là-dessus, on fait apparaître la fenêtre fond et contour. Donc là, ici, en cliquant sur la croix, ben, je supprime mon fond. Et si je veux une couleur, ben, je clique ici sur le petit carré. Et là, ici, je peux choisir la couleur. Euh, une petite chose aussi qui est importante, là je suis allé dans les préférences euh, globales d'Inkscape. J'ai cliqué sur ici outils et j'ai choisi que l'affichage de mes valeurs ici soit par rapport à la boîte englobante géométrique et non, par rapport, et non par rapport à la boîte englobante visuelle alors ça c'est important parce que euh, par exemple là j'ai un contour à 0,5 si je passe à 3 je m'aperçois que euh, bah, la longueur et la hauteur sont, sont identiques par contre si je sélectionne ici la boîte englobante visuelle eh bien, il va prendre en compte ici l'épaisseur euh, du contour donc ça, ça peut être embêtant là le mieux c'est d'utiliser la boîte englobante géométrique et d'avoir un contour à 0,5, c'était pas mal. Voilà, donc là j'ai fait le premier cercle, je le place à peu près comme ceci. Je vais donc réaliser le cercle extérieur de diamètre, euh, ah, diamètre 72, je me suis trompé, excusez-moi. C'est le diamètre, non c'est bon, non c'est pas le rayon, donc c'est bon, diamètre 72. Donc je peux dupliquer ce cercle, alors pour dupliquer, bah, je peux cliquer là-dessus, ou le raccourci c'est classique, c'est CTRL-D, ou édition dupliquer. voilà. Je reclique sur mon objet de façon à avoir ici les flèches de redimensionnement. Euh, donc je clique dessus, comme tout à l'heure, CTRL-SHIFT. Voilà, à peu près. Et là, je vais plutôt taper les bonnes valeurs, 72. Voilà, c'est bon. Euh, pour que les deux cercles soient alignés parfaitement, ben je sélectionne ici le dernier. Je vais cliquer sur Aligner, Distribuer. Et c'est... Aligné par rapport au dernier. Donc le dernier c'est le cercle central. Donc je clique ici verticalement et horizontalement. Donc là je suis bon. Il me reste les petits rectangles à faire. Donc pour cela je sélectionne l'outil créer des cercles et des carrés, des cercles, des rectangles et des carrés pardon. Je clique dessus. Donc là je clique, je glisse. J'appuie sur ici l'outil sélectionner et transformer et je vais mettre les bonnes mesures. Donc on a une profondeur de, de 15, donc je pense que c'est la longueur, 15. Et ici, une hauteur de 3 mm. Alors, bien penser à déverrouiller le, ou à verrouiller le, ici le canal. Là, il fallait que je déverrouille pour pouvoir rentrer la bonne valeur. Donc, je vais placer ça correctement. Donc, je le déplace. Ça me paraît étonnant. C'est pas du tout les mêmes... Bon, on va dire que c'est bon. Ok, donc je zoome. Euh, je vais utiliser le magnétisme. Donc pour cela, je vais euh, bah, cocher ici toutes ces options pour être sûr. Je me mets bien ici <coughs> sur le côté droit de, de mon rectangle. Je clique, je glisse et en principe, il devrait se positionner correctement pile poil au milieu. D'ailleurs, j'ai une petite information. Milieu de la boîte englobante à bord de boîte englobante. Voilà. Donc je vais recliquer ici de façon à avoir la petite croix qui me permet de faire une rotation par rapport au centre donc, de mon objet. Donc le centre je vais le déplacer ici au milieu. Et je vais activer également cette option pour qu'il prenne en compte le centre du cercle. Donc si maintenant je clique ici sur ma croix, je vais la placer à peu près au milieu, voilà j'ai une information comme quoi mon centre de rotation est bien sur le centre du cercle. Je peux dupliquer maintenant cet objet. Alors CTRL D... Je clique sur la petite flèche de rotation. Donc si on ne l'a pas, ben, il suffit de cliquer une deuxième fois sur l'objet. Voilà, je l'ai. J'appuie sur CTRL pour avoir un incrément de 15 en 15. Tac. Donc là, je suis bon. Je duplique. Je clique sur la petite flèche de rotation. n'oublie pas d'appuyer sur CTRL. Je duplique. Je tourne un pion sur CTRL. Et là, c'est parfait. Maintenant, je n'ai plus qu'à bah, soustraire tout ça. Mais avant, je dois additionner ces quatre objets identiques. Donc je les ai sélectionnés je vais dans chemin je fais union voilà je vais mettre une petite couleur pour voir qu'ils sont bien de la même couleur et qu'ils font bien partie donc du même chemin je sélectionne ici maintenant mon cercle que je vais mettre en jaune et je vais soustraire les petits rectangles donc pour cela je fais chemin et je fais il me semble que c'est intersection et non c'est pas ça ctrl z ça doit être différence ouais différence c'est bon euh, je vais descendre un petit peu cette forme de façon à avoir ici mon petit cercle, Ouais, c'était bon, et je vais maintenant faire exclusion tout simplement et j'ai donc ma pièce euh, qui est réalisée, alors je peux ici faire apparaître la fenêtre des calques, elle doit être en haut, fenêtre des calques, elle est où elle est là, Voilà. donc cet objet je vais lui créer un calque particulier, je vais l'appeler pièce J'appuie sur Entrée pour valider. Je sélectionne donc ma pièce. Je fais un clic droit et je fais déplacer vers le calque pièce. Tout simplement. Je vais ici mon modèle. Je vais le renommer modèle. Modèle, j'appuie sur Entrée. Je le verrouille et puis je le masque. Voilà. J'oublie pas d'adapter ici les dimensions de ma page à ma pièce en ayant une petite marge de 5 mm tout autour, et je fais ajuster. Voilà, j'enregistre, et c'est tout bon. Hop. donc je vais l'appeler pièce fusée Inkscape, je vais l'appeler 02. Enregistrer. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.